Bonjour, bienvenue au forum, Qu est que puis-je faire pour vous Bonjour Emma. Donc oui, La mobilisation de la communauté de communes et de ce partenaire pour l'emploi des jeunes sur le territoire se poursuit avec destination apprentissage. Destination apprentissage, c'est deux rendez-vous. Donc, Vous avez rendez-vous le samedi 27 mars pour être en entretien avec les employeurs présents. Et ensuite, pendant deux semaines, vous pourrez avoir des rendez-vous en virtuel. Pour cela, n'oubliez pas, inscrivez-vous au 02 72 41 01 06 auprès de Morgane.